Oui, on passe le toi On passe toi Oui, ah non Vous oui oui, oui. Oui, oui, oui Voilà, J'ai en face de moi Quelqu'un oui. qui Bien, bonjour. bonjour. Euh, Alors, euh, comment vous avez trouvé l'arrivée euh, de cette euh, la étape euh, c'est cet euh, bah très euh, dur ça passe et C'est très dur. Je vais essayer de passer avec eux pour voir au boucler. Mais à, à la station du Boclet, du boucler, il y a une cassure. Et si le, aussi... oui. mais, ah, mais, donc, euh, Je suis en entente avec le euh, euh, ouais. premier et c'est Ok, d'accord. Donc, euh, oui. comment tu penses pour demain, comment tu joues pour le, pour le départ Bien, Déjà, il y a le coup de cet après midi. Ah oui? Donc, ce, du coup, nous verrons comment les sont j'ai dormi au pied mâché, se reposer et puis demain c'est, okay. voilà, bye bacon. Ouais, eh ben, félicitations, courage, et euh, tu, veux, tu veux dire combien tu as vu um, Je ça, tu sais tôt. que je serai avec les deux relaps à l'auto. Ouais, c'est bon. Mais n'empêche, courage, et puis Dieu te gagne, je veux dire courage. Merci beaucoup, merci. merci.